Beaucoup ont raillé le piteux Donald Trump qui avait la folle idée de construire un mur à la frontière mexicaine. C'est pourtant la même politique que nos dirigeants mentissent ici en Europe où depuis la chute des 155 km du mur de Berlin plus de 1000 km de murs ont été érigés ces 30 dernières années pour empêcher les chercheurs de refuge de venir en Europe 1000 km de murs pour isoler plus que pour protéger détourner le regard plutôt qu'être solidaire 1000 km de murs de barbelés de grillages de caméras de surveillance de forces de police et de patrouilles de Frontex de la Croatie à la Grèce de Lampedusa à Ceuta de la Hongrie à Cali mille kilomètres qui loin de décourager ces êtres humains leur font prendre des risques toujours plus insensés traverser la méditerranée la manche dans des embarcations de fortune franchir les alpes de nuit dans la neige et le froid et j'en passe mille kilomètres qui font le bonheur des trafiquants d'êtres humains troisième trafic le plus juteux derrière les armes et la drogue mille kilomètres qui font le jeu de l'extrême droite voilà nos dirigeants qui lui font la courte échelle mille kilomètres de honte arrêtons cette fuite en avant ne détournons le regard ni sur la situation de ces exilés piégés aux portes de l'Europe, ni sur les graves allégations de refoulement qu'aurait commis Frontex. Créons une commission d'enquête, exigeons justice et humanité. Merci.